C'est sympa d'appeler. Ça va, et toi bah, Comme toujours, un peu fatigué. Toi C'est bien, oui. Oh, je sais pas. Dans une heure, peut-être. Ah, ok. Bah, je... Ah, mais je suis en train de... Je... Justement, je suis en train de, de cuisiner. Je... je suis en train de cu... Je cuisine, je cuisine. Ah oh, oui, tu veux... Ouais. Hein? Hein, pardon, tu rentres quand Dis-moi, mon... Ah, bah, ok, bah c'est parfait. Ça, ça, ça sera prêt, mon chéri. Ça sera prêt. Ok. Ok. Salut. Oui, bisous. Ciao. Salut chérie! Bonjour mon chéri, oui, ça va? Ça va, oui. T'as passé une bonne journée? Ah, oui, juste un peu fatiguée. C'était euh... bien au club? Bah oui, j'ai lancé, oui, comme toujours. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une salade euh, type euh, sibérienne. J'espère oh, que ça bien. va te plaire, mon chérie. Tu pas Est-ce que, est-ce que tu as mangé au moins avant de me faire coûter cette merde Mais Tu trouves que c'est de la merde Mais c'est quand même ton plat préféré. Emma, écoute, tu arrives à gâcher tout ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est pas possible d'être si mauvaise cuisinière. Je comprends pas. Vas-y, mange-toi. Bon. Mange. Bon ben ça va. Mm -hmm. C'est pas si terrible que ça. Mm -hmm. Je dirais même que c'est pas mal. T'as bon. fait le sucré salé. Sucré salé. Ah bon tant mieux que ça te plaise. Vas-y, mange, tu as toute une casserole à finir. Moi, je n'en veux plus. Merci. Mais t'as rien mangé. Je n'ai plus faim. Merci. Cela suffit. Tu vois, même le chat n'en veut pas. Non, mais j'y crois pas. Ah, mais je comprends pourquoi il n'est pas faim. Ah non, c'est pas possible, ça. Ah, d'accord. Ok. Ben, je vais lui faire ça. Des plats asiatiques. Mmh. Avec ça, je vais l'impressionner. Qu'est-ce que tu me conseilles D'accord, ok. Non, mais t'es es sûr qu'il est bien, hein? Non, parce que là, là cette fois-ci, franchement, euh, je veux vraiment l'impressionner, hein Ah, ok, t'es super sympa. Bah, écoute, je te remercie, hein? Écoute, je te dirai, je t'en donnerai des nouvelles, hein. Bon, écoute, Babette, je t'embrasse, là, je te laisse, parce que j'arrive à la librairie, hein? Je t'embrasse. Bisous, au revoir. Ah là je suis contente là. Ah là, je suis sûre que ça a du plaire là. Ça c'est super là. Ça, avec ça, je vais m'impressionner vraiment. Bon, je récapitule, une courgette, ok, euh, j'ai mes deux oignons, parfait, qu'est-ce qu'ils me disent là Ah, du lait de coco, j'ai mes deux paquets de curry, euh, un gingembre, ok, et le poulet, voilà, ah, combien 400 grammes de poulet, bon ben bah là je pense que j'ai tout là, hein. ok. Bon, c'est joli. Je vois, tu as travaillé sur la présentation. J'espère que ce sera aussi bon que ça en a l'air. Dis, euh, tu as trouvé où la recette Dans un livre de recettes que je viens d'acheter. C'est Babette qui me l'a conseillé. Alors, ça donne quoi Impressionné euh, Sincèrement, ça n'a pas de goût. Enfin, tu as fait des efforts chez lui, mais... Il y a du mieux, mais... C'est pas, pas encore ça. Mais enfin, euh, essaye une deuxième fois, là tu sors pas le goût de gingembre en deuxième bouche. Emma, n'insiste pas, je t'en prie. j'ai bien déjeuné mais je préfère laisser de la place pour le dîner de ce soir. Le dîner de ce soir, j'avais oublié. Mais comment ça hein? Mais c'est ta meilleure copine. Hein? Sincèrement, tu sais, des fois je me pose des questions, de quoi ta tête est remplie Mais de toi, mon amour. Ah mais t'es pas encore prêt mon chéri Tu ouais, prends ta douche non, non, non, ouais, Ça ouais, va J'adore oui. Ouais, ouais, ouais toi Bah je, après... je suis pas tout presque prêt, je dois maquiller. Ok. Non, okay. juste. Oui. Oh ah, t'es belle quand same moi hein. C'est gentil mon amour. Mais que tu es bien. Marc n'est pas mal non plus. Oui je sais, merci. Quoique. Ah <rire> C'est nous C'est nous Ah Ah Ah Vous là oui, oui, Salut Oh, oh, salut. À... Ça va, ça va oui, bien. Ça va très bien. Salut. Va venir, Bonjour. Passez ah, au salon. On va ah, ah, bien. Non, oh, ah. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Mais non, c'était comment hier ah. Écoute, c'était génial. Je me suis mais Surpris, je pense qu'il a adoré. Mais je te l'avais dit, c'était un livre génial. Ah mais oui, c'est vachement original ce bouquin, vachement facile. Ecoute, je vais te dire, avec un rien, tu fais un petit chef-d'oeuvre. Évidemment. Alors. Voilà le repas ah, qui arrive. Ah, ah, super. Ah, tenez. Voilà. Je vous sers un peu de vin Ah, ah bon oui. Très volontiers. Ah, Emma. Ça. Oui, merci. Alors c'est du vin rouge. D'accord. très produit. bien avec le plat. Oh, oui. Ah super. Il vient de... C'est un, peu... ah. un vin sicilien. Ah, mais oh. ah, bah, la suite, hum, la suite voilà. du miracle. Ah. Mmh. J'ai faim. Super. Tu vais prendre un peu de vin Oui, un peu. Alors. C'est du vin français ou... Sicilien. Ah, c'est un ah. italien, tu Je crois que j'ai jamais vu du vin sicilien. Mmh. Ah, bah c'est la couleur. C'est l'occasion de commencer. Hein mmh. On n'a jamais été en vacances en Italie. Mmh. Bon bah, Super. Ah, santé les me amis, sermer, ah, non. merci, ah, Attends, attends, attends, attends Richard oh, Oui ah. Et maintenant, c'est santé Bon, ah, Elisabeth, babettes oui. hein. mmh. Non, c'est délicieux Ah bon Super Elisabeth, tu as trouvé le goût de cette recette Mais dans ce, ce livre-là C'est quoi ce regard Enfin, chérie, c'est le plat que je t'ai cuisiné. Ah bon Mais tu sais, chérie, c'est ici que tu dois venir prendre tes cours de, de cuisine. Elisabeth, tu es tellement douée tu vas l'aider, bien sûr. Elle fait ses premiers pas dans la cuisine et au début, mmh. c'est toujours pas l'excellent, quoi. Et le plat, c'était comment oh, de, de, En fait, c'était un vrai désastre. Elle a préparé le même plat avec la même recette. Mais c'était tellement dégueulasse. Mais t'exagères elle peut faire au moins une omelette. Ne raconte pas des salades. <rire> des salades. Et même ça, et même ça elle n'y arrive pas. Et je me demande comment comment elle comment elle sait lire. La recette elle l'a à, à l'envers peut-être. Je me demande parfois si elle sait lire. Mais c'est pas vrai. Oh, c'est chaud. C'est épicé, ce truc là. Oh, ça brûle la langue. Envoie l'épinard, s'il te plaît. Bien sûr. Tiens, moi je le trouve très très bon, il est très léger mmh. et le oh prix, pardon, non. le prix, le prix extraordinaire. Mmh. On peut en boire des litres. Mmh. On va boire. Emma, un peu de vin Non, merci. Bon. Et pour moi, on oui. prend un peu. Et moins. pour moi, oui. oui. Ouais. Trois cubes dans le Non, super. Qu'est-ce qu'il y a Rien. Non, Je vois bien qu'il y a un problème. Non. Il n'y a pas de problème. Mais attends Emma, je suis ton époux, je te connais bien. Hein? Je vois bien quand tu es contrarie. Tu fais la gueule. Je ne fais pas la gueule. Mais oui, si tu veux savoir, je suis contrariée. Je vois bien que tu préfères la cuisine de Babette à la mienne. <rire> C'est pour ça que tu contrarié. es contrariée. quoi. T'es jalouse, quoi. Mais non, je suis pas jalouse. Et puis change pas de sujet, tu réponds pas à ma question alors. Tu préfères la cuisine de babette à la mienne, oui Ou non Mais <rire> ah. enfin, ça réaliste deux minutes, hein. C'est quand... pas compliqué de. Sur ta cuisine. Je suis pas d'accord. Puis d'abord, si tu m'aimes, tu dois me prendre tout entière avec mes qualités et mes défauts. Ah, et donc comme ça, je dois apprendre à préférer ta cuisine qui est parfois même... Euh, qui est même immangeable, hein, quoi. Super. Non, mais, en tout cas, tu' pas obligé de dire à tout le monde que t'aimes pas ma cuisine. Mmh. Et donc, euh, tu crois que tes, tes amis ne, ne le savent pas, hein, quoi. Ils sont tes amis. Ils sont au courant de, de, ta, de ta mauvaise cuisine, quand même, hein. Par exemple, pourquoi tu penses que quand on invite quelqu'un chez nous, parfois il décline la proposition ou bien il arrive même avec leur plat Mais crois bien même Tu devrais me défendre plutôt que m'humilier devant nos amis. Ah, c'est ça, es vexé, ou la petite vexée. Non oh, mais t'es pas drôle. Je suis pas vexée. Je <rire> suis blessée. Mais Emma Emma, bah attends, c'était pas méchant hein, c'était juste une blague. va oh. t'acheter ton humour. Ah, veux pas vous suivre, je ni pas vous suivre, je veux je pas pas pas pas Mmh, c'est bon, c'est super bon. Mmh. Je suis si heureuse que ça te plaise mon amour. Oui, impeccable. Essaye avec la sauce mon amour. Je l'ai cuisiné exprès pour toi. Mmh. Mmh. Merveilleux. Ah, tiens délicieux un vrai regard hein mmh, c'est bon donc la troisième la bonne <rire> non, non. et la dernière <coughs>